Je pas essayé encore, mais donc on voit en boîte des mots à peu près de... de... identiques. Hein, on va dire, continue, on va pas mal dérouler. Donc, encore une fois, voilà. Donc, dé... le, le principe du test, c'est quoi C'est prendre une motte la suspendre de l'eau dans un panier, donc c'est un grillage assez gros, de, à des trous de 1 cm, 1 cm et demi, des grillages à lapin. Hein. et suspendre la mode de l'eau pour voir ce qu'elle donne. Et au bout de 10 minutes, on voit déjà qu'au niveau du labour, euh, donc la mode des voisins, ça commence à se colorer, vas-y, continue, 2-3 clics, 2 clics, je crois. Au bout de 30 minutes, on voit que l'eau du voisin, bah, elle est complètement colorée, et au bout de 3 heures, ça continue, alors qu'à droite, on voit toujours, on voit de temps en temps, euh, des ingrédients qui tombent, un peu de, de terre fine qui tombe, c'est normal, mais l'eau reste toujours relativement claire. Continue. à bout de 6 heures, on voit qu'il n'y a pratiquement plus rien au niveau de la mode du labour, et à bout de 15 heures, il ben, n'y a plus rien du tout. Et euh, chez moi, il y a toujours une motte en haut, mais il y a un dépôt en bas, on va ben, continuer, on va voir le dépôt. En fait, c'est ça qui est le plus intéressant à voir. On voit que chez le voisin, en fait, on a des particules fines, on a des strates. Et on voit que le sol était vraiment ce qu'on appelle en suspension dans l'eau, donc les particules les plus fines euh, n'étaient pas reliées entre elles, par, euh, il n'y avait pas d'agrégat. Et à droite, on voit, il n'y a jamais de couche de, de sable, c'est le même sol. Hein. On voit qu'il y a des, des agrégats, des, des, des, des bouts de terre, des, des, des, des miettes, hein, comme des miettes de pain, qui sont au fond, et ça c'est pas grave, ce sol ne part pas euh, avec l'eau. Il y a deux choses dans ma parcelle, l'eau rentre à cause des trous de verre de terre, ça c'est une chose, et deuxièmement le sol ne se ferme plus parce que le sol n'est plus en suspension dans l'eau. Et ça c'est quelque chose qui est absolument capital et on va venir maintenant dans la, partie, euh, dans la deuxième partie voir comment on peut euh, faire continuer. Donc en conclusion, mon sol a retrouvé la capacité d'absorber de l'eau et de la restituer. Il y a une intense activité biologique qui est liée non pas à la quantité de matière organique mais à la bonne gestion de la matière organique, c'est-à-dire en surface. Et une fertilité naturelle liée à l'activité biologique qui, elle, se passe dans le sol, au niveau des systèmes racinaires. Alors, on continue jusqu'au point bleu encore. Alors, on va se prendre du temps, la demi-heure qui me reste, pour vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé dans mon sol et essayer de l'expliquer. Et avoir les bases. Et c'est absolument fondamental... Parce que c'est l'objectif, c'est ces bases qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Après, quand vous allez prendre des décisions chez vous, c'est comment fonctionne un sol pour qu'il soit, qu'il ait une bonne structure et qu'il soit fertile. Alors on va attaquer. Ah, Il y a un souci. Ça ne fait rien. Re reviens au début. En fait, il faut construire, il faut construire son sol l'idée de base, c'est ça. Il faut construire le sol. Et comment construire le sol? C'est une, euh, c'est une illustration qui nous vient du Québec. Bah, c'est au en fait, c'est comme la construction d'une maison. Euh, le toit, c'est les résidus en surface. Euh, L'isolation, on pourrait appeler ça la glomaline. Il y a les clous, c'est l'humus. Les vis d'engrache, c'est le phosphore. Il y a les entretoises, il y a le bois, en fait. Ça s'improvise pas. C'est parce que tu as un mauvais sol ou un bon sol. Mais on peut construire le sol. C'est un acte. C'est un acte, on va dire, de, de, de prise de décision. Euh, d'avoir un sol qui fonctionne bien. Continue. Alors bien sûr, vous avez, euh, et ça va aller très vite, peut-être, ou beaucoup trop vite, vous avez votre géologie, c'est-à-dire la génétique de votre sol. Vous la changerez pas. ça. Vous pouvez pas la changer. Euh, c'est pas possible. Si c'est de limon, c'est de limon. C'est de l'argile, c'est de l'argile. Ce que vous pouvez changer, c'est l'activité euh, biologique de ce sol. Alors, je m'inspire beaucoup de Franz Seckera. Franz Seckera, ce n'est pas une provocation. c'est pas. En 1943, il avait établi toutes les bases. Les connaissances étaient là dans la première moitié du XXe siècle. D'ailleurs, la recherche en microbiologie appliquée s'est arrêtée avec la... après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'évolution de l'agriculture moderne. Mais les connaissances théoriques, on les avait. En fait, c'est pour situer la taille des agrégats et comment se constituent euh, les agrégats. Et euh, Franz Eckhardt disait en 1943, donc on va dire avant l'agriculture euh, chimique, que euh, la plante c'est le générateur d'agrégation et de l'activité fermentaire. Et c'est le problème de l'agriculture de plein champ. Et c'est lié euh, à la manière dont l'homme utilise euh, son sol. Et, quand on sait que le, la, le, par exemple, la Sicile était le grenier à blé de Rome, et quand on voit la Sicile aujourd'hui, les problèmes de l'érosion ou de la perte de fertilité des sols, c'est pas lié à l'activité euh, moderne. L'activité d'agriculture moderne, elle intensifie, elle aggrave, mais elle masque aussi, avec les engrais et, et les phytos. Donc elle, elle masque les problèmes qu'elle crée, elle essaie de, elle les corrige pas, elle les masque. Elle corrige, elle essaie de corriger les conséquences. Mais ces problèmes euh, étaient déjà connus avant. Continue. Donc, comment générer des agrégats résistants à l'eau Alors, il résiste, il y a quatre facteurs, je crois. Vas-y. C'est l'interaction entre les particules du sol, donc on a dit la génétique du sol, des colonies de bactéries, des mycéliums de champignons et le chevelu racinaire. C'est cette. continue. Cette interaction qui va générer des agrégats. Et. C'est une alimentation contenue de la faune du sol qui peut générer cette structure et la porosité. Ce n'est pas la machine. Et on va revenir, contenu, on va revenir après euh, sur les agrégats. Voilà quelques photos euh, de, de, donc, de ce qui se passe autour d'une racine. Donc les racines, elles ont un rôle. Dans la... À l'école, on a appris que les racines, elles sont là pour pomper euh, les éléments nutritifs. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut faire. Moi, je n'ai pas fait d'études d'ingénieur agro chez la technicien agricole, mais j'ai fait un reset total de ce que j'avais compris et appris. Dans la nature, le fonctionnement normal, vous avez l'ensemble des éléments qui constituent... Euh, euh, euh, la principale composition des plantes et, et de la biologie, qui est euh, l'azote et le carbone. Ils ne sont pas dans le sol, ils sont dans l'air. Le gaz carbonique est dans l'air, et l'azote c'est dans l'air. Les plantes, par leur activité, arrivent à fixer, par la photosynthèse et par les bactéries du sol, les nodosités pour les légumineuses et les azotobactères, arrivent à fixer cet azote qui est dans l'air, même si c'est l'air dans le sol, arrivent à le fixer, le mobiliser pour nourrir la plante qui elle-même va après sécréter par les racines d'autres substances qui vont pouvoir dissoudre et attaquer la roche, qui va fournir, elle, des éléments minéraux de type potasse, de type phosphore, oligo-éléments, etc. Mais, donc, autour de des racines, il y a une très forte activité biologique qui se met en place, et c'est ces exudes racinaires qui vont générer euh, des mucus, enfin, des microbienne qui vont générer des mucus, qui vont euh, aussi générer, on verra après avec les champignons, certains mycéliums euh, vont créer des symbioses, et vont générer des, des, des cols, de la glomaline, et cette glomaline, en fait, les Américains appellent ça la superglue du sol. Et c'est ça qui va coller les morceaux de, de particules de sol, donc euh, minérales, ensemble entre elles. Vas-y. Et ça donne après des, des trucs comme ça, avec des, des racines. Euh, donc ça c'est une graminée, euh, qui sont euh, bourrées de petites terres, qui tient, vous prenez certains plantes. Alors il y, y a des différences entre les plantes. Toutes les plantes, sont pas pareil, on va y aller, il faut qu'on continue sinon et donc euh, un des clés, une des clés toujours par rapport à ce que moi j'ai fait donc, euh, c'est les intercultures et les intercultures sont absolument indispensables parce que c'est ce qu'en en, en, en Allemand ils ne disent pas les, les ponts alimentaires ils disent les ponts verts verts au sens de la verdure et en fait euh, il faut considérer qu'un sol c'est comme euh, un sol qui est occupé par des plantes c'est comme euh, des capteurs photovoltaïques à partir du moment où le toit est couvert dès qu'il y a un soleil, dès qu'il y a du vert, ça capte l'énergie et le système tourne et le système tourne. Et donc, pour le fonctionnement du sol, pour que le système tourne, il y a une production de biomasse qui est une transformation de l'énergie solaire par l'énergie solaire du CO2 en matière organique. Mais il y a aussi, et c'est très très important, et il y en a toujours oublié, il y a un autre type de carbone qui joue un rôle prépondérant, c'est le carbone qui est excédé par les racines sous forme de sucre qui active les enzymes, qui génère euh, toute une activité biologique au niveau du sol, qui permet aux racines, après, de chercher les éléments minéraux. Et au niveau des racines, des exudes racinaires, alors il y a des très grandes différences entre les plantes, mais on peut dire qu'au moins, au moins un tiers des plantes, dans la, des plantes cultivées, du carbone assimilé est alloué à ce qui est sous la terre. Alors que pour les chardons, pour l'oseille, les, les, le rumex, c'est beaucoup plus, hein, c'est 80%. Les céréales, c'était un peu moins. Mais on va dire que qu'un tiers permet l'élaboration de la biomasse racinaire. Un tiers, c'est la, la vie des racines à respiration. Et un tiers sert à l'énergie des micro-organismes qui vivent au niveau du sol. Et c'est très important d'occuper le sol avec des racines. Parce que quand là, c'est une présentation. Donc là, vous avez un distance en millimètre. Et là, vous avez la teneur. Des champ champignons, en bactéries, en glycine ou en fructose. Et on voit que dès qu'on est à 1 mm d'une radicelle ou à 2 mm, on divise par 4 l'activité parce que c'est une chaîne trophique, c'est une chaîne alimentaire. Et donc l'activité biologique et qui génère une structure du sol, elle se joue très près des racines. Et les racines, euh, quand il y a une plante qui germe, ça c'est un maïs qui germe. Une partie de l'énergie de l'amidon qui est là-dedans, il va servir au début, il va sortir par le germe. Il va être exsudé par le germe, tout simplement parce qu'il va, euh, par, euh, par ses exsudats, nourrir euh, une certaine faune, et surtout des bactéries et certains champignons qui vont protéger, qui vont faire euh, euh, une enveloppe qui va protéger euh, ce, ce, ce germe très fragile de l'attaque des pathogènes qu'il y a dans l'environnement. Aujourd'hui, en agriculture biologique, il existe des, des traitements de semences à base de, de bactéries sélectionnées pour traiter les semences contre les maladies des champignons. Il y a une, une interaction champignons-bactéries, euh, euh, un équilibre à, à chercher à trouver. Vas-y, continue. Et donc on voit que les exudeurs racinaires sont, peuvent être très importants. Et le maïs a énormément d'exudeurs racinaires certains chiffres avancés donnent le tourniquet puisqu'on parle de, de 1000 m3 à l'hectare. Donc c'est absolument énorme, contenu. Alors là, on voit quelques photos de euh, ce qui se passe au, au niveau d'une euh, racine. Donc ça, c'est une toute petite racine et on voit donc, toutes les, les bactéries qui se développent. Là aussi, c'est une racine qui est en train de, de, de pointer. Et dès qu'il y, qu y a une racine, il y a du sucre. Et dès qu'il y a du sucre, il y a des bactéries qui se mettent automatiquement autour. Vas-y. Alors, en Allemagne, le terme utilisé par Franz Sekara, en fait, c'est, je traduis ça par étayant, étayage par le vivant, c'est Leben verbaung C'est-à-dire, structuration par le vivant. Leben, c'est la vie, verbaung » c'est la construction. Et en fait, c'est la construction par le vivant, euh, d'agrégats stables. Et il y a que, euh, il a démontré que c'est les interactions entre le sol, euh, et les mesures pratiques pour préserver, pour préserver et améliorer l'état d'activité biologique intense du sol. Alors en Allemagne, on appelle ça la Bodengare et il n'y a que la structure du sol générée par le système racinière qui est stable dans le temps. C'est pour ça qu'en agriculture biologique avec un élevage, une prairie temporaire pendant 2-3 ans, et hop, c'est reparti, on est tranquille pour quelques années au niveau de mauvais herbe et au fertilité. Et c'est beaucoup plus facile parce qu'en en fait, qu'est-ce qu'on fait On laisse le sol tranquille, on fait des associations de graminées et de légumineuses, c'est le top. Et on génère une bonne structure du sol pendant quelques temps, même après un coup de charrue pendant un an ou deux, jusqu'à ce qu'on ait perdu les bénéfices. Quand ça ne va plus, on recommence avec période temporaire. C'est la solution la plus intéressante. En plus, on amène des, des, euh, on amène des excréments de, de, de ruminants et ça favorise la diversité de la flore du sol. On continue. Alors, on va parler un peu des racines et des découvertes. Donc. En haut à gauche, vous avez à la limite une photo d'une plante cultivée. Donc une plante cultivée seule, c'est un type de plante, c'est un profil de racine, euh, un, un type d'exuda, parce que toutes les plantes ne sont pas pareilles au niveau de la composition chimique de, de ce qu'elles excrètent dans le sol ou de ce qu'elles font. Le fait de, de, de mettre différents types de, de cultures dans les couverts, ou pourquoi pas dans les cultures, vous explorez le sol de manière différente au niveau physique parce que les racines ne sont pas pareilles. Il y a des racines qui sont superficielles, d'autres qui, euh, qui vont en profondeur. Et il y a donc ce que j'ai dit avant, les exudats racinaires qui ne sont pas les mêmes. Et plus on explore le sol, comme vous avez vu avant, plus on a de racines euh, au niveau profondeur et au niveau... De... Plus on a le sol est occupé de racines, plus il y a d'activité biologique et mieux il va se générer. Vas-y. Donc voilà des photos très différentes, une betterave à gauche et puis une graminée à droite. Là on voit un peu un profil de ce que peut être des racines de légumineuses ou des racines de graminées. On voit que c'est très complémentaire. Continue. Ça c'est une diapo de mon collègue allemand, euh, euh, j'ai oublié le nom, qui a travaillé les engrais verts, euh, que On va essayer de faire venir pour base l'année prochaine en France et donc euh, en fait vous avez en rouge en haut euh, l'occupation euh, principale des racines et euh, donc en surface et puis la profondeur de l'enracinement qui est ici et donc il y a des différences ça c'est les non-légumineuses, ça c'est les légumineuses on voit que c'est pas forcément spécifique euh, au fait qu'il y des, des non légumineuses et des non-légumineuses il y a des légumineuses qui vont en profondeur comme à droite le 21 c'est euh, le, le lupin ou... Le Médilo. Et vous avez le, en 12 le trèfle blanc nain qui va très peu profond. Comme euh, vous avez le règle en un, enfin règle à, à un moment, en 1 et en 11, vous avez un, un radis, un, un radis euh, qui, va, qui a une racine pivotante qui va très profond. Continue. Et Franz Sekara de nouveau, je reviens chez Franz Sekara, 43, qu'est-ce qu'il avait trouvé donc, au niveau des agrégats, il a, il a mis en place des tests pour évaluer la résistance des agrégats à l'eau. Il s'est rendu compte que dans un champ de graminées, euh, il avait 53 d'agrégats qui résistaient à l'eau. Dans un champ de trèfle blanc, il avait 32,5. Ça voudrait dire que si vous additionnez les deux, vous devrez être entre 32 et 55. Eh ben non, dans la nature, c'est pas comme ça. Si vous associez les graminées et le trèfle, vous êtes à 70 d'agrégats stables à l'eau et pas à 32, 80, 44. Donc en fait, on n'additionne pas, ce n'est pas une moyenne, comme on peut le concevoir dans un modèle mathématique, c'est une synergie. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Ça va nous, nous guider, tout ça, il faut le retenir, parce que tout ça, ça va nous aider à trouver après des solutions. Continue. Là, quelques, on va passer, parler un peu vers de terre, donc ça c'était un peu dans le sol par rapport aux plantes, Et on va parler un peu vers de terre aussi. Donc on a vu euh, que, que pour, euh, pour tous les êtres vivants, il y a, la première chose c'est la chaîne trophique, donc la chaîne alimentaire, il faut avoir à bouffer. Et la deuxième chose c'est l'habitat. Alors euh, la nourriture pour les bactéries dans le sol, etc. c'est les racines, la nourriture pour les vers de terre c'est ce qui est au-dessus. Et les vers de terre sont très sensibles, enfin on verra certains, vers de terre sont très sensibles au travail du sol. Mais en tout cas, des, des, euh... les vers de terre sont des indicateurs, en fait j'ai mis cette diapo pour ça, parce que les vers de terre, on arrive facilement à les voir, à les compter, à les évaluer avec de la moutarde. Et on voit que d'après Odette Ménard au Québec, il y a un coefficient, vous multipliez la quantité de vers de terre par 4 et ça vous donne une idée de l'intensité de la vie biologique de votre sol. C'est très grossier. Les Américains, les Québécois et les Anglo-Saxons en général sont des gens très pragmatiques. Ils font des modèles très archaïques et très simples, mais très faciles à utiliser. En France, on a des chercheurs qui font des modèles excellents, précis, mais qu'on ne peut pas ou difficilement utiliser tous les jours et dans un lieu autre que dans celui-là où ils étaient mis en place. Alors, les vers de terre, on va aller vite. C'est notre charrue. Vous aviez vu chez moi les trous de vers de terre. Sans vers de terre, c'est pas possible. Il y en a trois grandes familles. On va aller vite. Les épigés, ceux-là ne nous intéressent pas trop. Euh, ils se renouvellent très vite. Les endogés, c'est ceux qui sont en profondeur. C'est-à-dire, en 30 cm du sol, c'est ceux qui se nourrissent des vieilles racines qui sont dans le sol ou des fumiers enfouis quand il y en a ou des matières organiques enfouies. Et ils se régénèrent assez vite. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est les anessiques. Pourquoi les anessiques Parce qu'ils font euh, des galeries du haut en bas. Par contre, ils ont un taux de régénération très lent. Ils vivent très longtemps, mais ils mettent très longtemps. Et en fait, euh, ils ont la spécificité de se nourrir que de résidus végétaux en surface. Et ils sont très sensibles au travail du sol. Alors que les deux autres ne le sont pas. Donc le fait de travailler le sol euh, à coup de charrue, là vous dégommez au moins 50% de ces vers de terre. Au moins, sinon plus c'est pas une catastrophe quand ça n'arrive pas trop souvent, quand on est obligé, quand on veut faire des carottes, ou je sais pas, ou des trucs, et que ça va plus, et qu'il y a trop de gestion, on n'arrive pas à gérer, et dans la panique, on n'a pas d'autre solution. Mais le fait, si je veux les vers de terre, et la première chose qui est revenue en place chez moi, dans mes parcelles, vous avez vu les tirs c'est les seuls qui font les tirs au-dessus. Les autres vers de terre, euh, les endogés, ils font les tirs dans les galeries. Quand les galeries sont pleines, ils font de nouvelles galeries. Ceux-là, ils font les déjections à la surface. Et puis, ils font des tas au-dessus. Ils font des tas pour fermer, pour garder l'humidité, pour se protéger. Alors, normalement, ils font les tas avec de la matière organique. Et cette matière organique, elle est déjà un peu polluée euh, par euh, leur salive et par l'humidité, le fait qu'elle soit en tas. Et quand ça commence à être prédigéré, ils, ils sont capables de la consommer. Donc, ils le tirent. Mais quand ils ont rien, ils tirent des cailloux. Hein. Vous avez des tas de cailloux, vous avez des tas. Moi, j'ai mis des charbons, de bois, de ma chaudière. Euh, dans mon jardin, et puis je arrive, je vois des tas, de char... des tas de petits bouts de charbon, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc En fait, c'est des vers de terre, parce qu'il n'y avait rien d'autre en la surface à cet endroit-là, et ben, pour fermer les trous, parce qu'ils sont venus pour faire la déjection en haut et pour se protéger, à cause des oiseaux, c'est un réflexe, ben, ils ont fait des tas. Euh, et En Angleterre, j'ai vu des tas de cailloux au bord de la route, parce que c'est tout ce qu'ils avaient pour euh, fermer le trou. donc il y a des petits monticules. Euh, de, de, de, c'est des vers très fragiles, mais c'est vraiment nos alliés, les, les... ils sont indispensables.